Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important, c'est ce que j'appelle la mentalité de pauvre. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi il y a des personnes qui ont du mal avec l'argent. Comment il y a des personnes qui s'éloignent du fait d'avoir de l'argent. C'est-à-dire c'est que leur façon de penser, leur façon d'agir et leur façon même de voir les choses et percevoir les choses vont faire en sorte qu'elles n'ont pas de résultat. Ça, c'est un sujet très important et c'est un sujet que j'aborde. Pourquoi? Parce qu'on a eu à échanger des fois avec des personnes qui, de par cette mentalité-là, tant elles ont des fois les compétences, n'atteindront hein, jamais leur objectif. Ça un sujet très important. Mais avant de démarrer, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne car on a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'immobilier, de finances personnelles, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Okay? Donc tu cliques, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va t'offrir quelque chose qui devrait t'intéresser. Donc dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler de cette mentalité, en fait. Et laisse-moi commencer cette vidéo en te disant que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je m'explique. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je vends des formations en ligne. Je vends des formations en ligne. Et aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, je pense qu'on est rendu à la 131e vidéo de publier sur ma chaîne. Tu pourras vérifier, me corriger si ce n'est pas le cas. On a plus de 600 vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc c'est des, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de contenu gratuit. Okay. Et dans ces vidéos-là, il y a beaucoup d'informations sur l'immobilier. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui s'assoit et regarde. Toute ma chaîne YouTube et ça a déjà été le cas. Peut littéralement investir en immobilier. Le problème de ça c'est quoi C'est que bah ben, tout est en désordre. Je vais te parlais de financement créatif. Après je vais te parlais d'investissement aux États-Unis. Après je vais te parlais de mise de fonds. Après je vais te parlais de ceci, de cela. On s'abat dans tous les sens. Il n'y a pas de structure en soi, ok Et bien évidemment, on a des programmes d'accompagnement et de formation. Et ce qui arrive en fait, et ça en fait, c'est propre au cerveau humain, c'est que quelqu'un qui ne paye pas ne va pas percevoir l'information de la même manière que quelqu'un qui a payé. Je dis ça pourquoi C'est que chaque moi, on organise un événement qui s'appelle le Défi Moblier Québec, qui est un événement gratuit. Je t'invite à t'y inscrire d'ailleurs. Le matin, il est gratuit et le soir, l'événement est payant. Ça coûte 147 dollars. Pour cet événement, je donne une garantie. La garantie qui est la suivante, c'est que si quelqu'un qui paye le VIP estime que ce que je veux lui partager lors de cette session-là ne vaut pas au moins 20 fois le montant, on le rembourse. Et pourquoi j'ai mis en place ce ticket payant? C'est parce que la même information que je donne lors de cette session VIP, une des informations que j'ai appris de conseillers financiers, que j'ai appris de gros investisseurs qui génèrent des dizaines, voire même des centaines de millions, qui m'ont coûté, tu n'oses même pas imaginer le montant, parce que c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour certains cas. Je partage cette information pour seulement 147 dollars. Sachant que cette même information, je l'ai partagée à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, mais personne n'a eu les résultats. Pourquoi Parce que c'était gratuit. Je dis ça pourquoi Parce que quelqu'un qui est entrepreneur, par exemple, quelqu'un qui veut avoir du résultat, n'aura jamais de résultat sans investir en lui. Je te donne un exemple, par exemple, de confrère à moi qui vend des produits, de consulting, de services, un peu comme je J'ai un ami à moi qui est entrepreneur sur le web également et qui a du mal à vendre, en fait, qui a du mal à vendre ses produits et services. ok Et il me demandait un peu ben, comment est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir, parce que j'ai lancé une agence de marketing, comment j'ai fait pour pouvoir ben, avoir plus de résultats. Je lui dis, écoute, moi j'ai travaillé avec telle personne, ça m'a coûté 35 000 dollars et il m'a montré comment faire mon premier million avec mon agence de marketing. Il me dit, oui, c'est cher. Je lui dis, euh, c'est cher dans quel sens Il me dit, oui, c'est cher parce que c'est 35 000. Je lui dis, mais, oui, c'est 35 000. Mais est-ce que toi, tu regardes le coût Tu ne regardes pas le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est quoi C'est le coût que ça te coûte de ne pas saisir l'opportunité de faire un million. C'est ce que ça te coûte réellement. Donc, toi, tu vois juste le coût du programme, mais tu ne vois pas l'argent que tu vas gagner en faisant le programme. Et ce n'est pas qu'une fois que tu vas le faire, c'est plusieurs fois jusqu'à la fin de tes jours. Donc 35 000 pour faire un million par an et un million par an jusqu'à je sais pas combien d'années là. Il n'y a même pas photo en fait. Et également, une autre chose que j'ai dit à mon ami, c'est que ben, l'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas capable de vendre tes produits et services au prix. Auquel tu souhaiterais les vendre, c'est parce que toi-même tu n'as jamais payé ce type de service. C'est très important ce que je dis, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vendre ce qui n'est pas capable de lui-même payer, c'est ce qu'on appelle un, un faussaire en fait. C'est-à-dire comment tu veux tu vendre quelque chose à 10 000 alors que toi tu n'as jamais payé 10 000. Là je te parle par rapport à la vente de formation, de coaching, etc. C'est-à-dire c'est que moi par exemple pour vendre des formations au prix auquel je vends, c'est parce que moi-même j'ai eu à payer ça donc c'est donc je sais ce que ça fait de payer ça et j'ai déjà eu les résultats en payant ça. Je dis ça pourquoi c'est que aujourd'hui quand tu es entrepreneur et investisseur, tu n'auras jamais de résultats si tu n'investis pas en toi-même. Parce que déjà, le fait d'investir en toi-même, ça t'engage à obtenir des résultats. Et de ma propre expérience, hein, ce que j'ai remarqué, c'est que plus la personne paie un montant élevé, le plus elle a de résultats. Je dis ça, pourquoi? Parce que quelqu'un qui va s'engager sur 10 000 n'aura pas le même engagement que quelqu'un qui va s'engager sur 100. Alors que peut-être, c'est la même information qu'ils ont. C'est que la personne qui va mettre 10 000 sur la table va se dire il faut absolument que j'ai mon retour sur investissement. Va se dire que je vais suivre à la lettre ce que cette personne-là va me dire. Alors que la personne à qui on fait payer 100 dollars, va se dire, ah, c'est que 100 dollars. Encore plus pour la personne pour qui c'est gratuit. La personne va se dire, ah, c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Dans l'esprit le, dans, dans humain, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, clairement, le fait de payer, ça t'aide également à atteindre tes objectifs. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est la réalité. Regarde juste, demain, va par exemple dans un restaurant étoilé. Ça va te coûter cher, mais je peux te rassurer que le fait d'avoir payé plus cher ton repas va te faire avoir une meilleure expérience que par exemple aller acheter un kebab à 5 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, c'est que nous ne prenons pas l'exemple d'un kebab, mais peut-être prenons l'exemple peut d'une cote de bœuf par exemple. Imagine, tu vas acheter une cote de bœuf à 15 dollars. Ok, tu peux aller dans un autre endroit avoir la même cote de bœuf à 200 dollars, mais crois-moi que le fait d'avoir payé cette cote de bœuf à 200 dollars, psychologiquement, tu vas mieux la savourer que de l'avoir payé à 15 dollars. Pourquoi? Parce que c'est une question de prix. Et je fais le parallèle par rapport à toi, par rapport au fait de s'engager peut-être des projets d'investissement, etc. C'est-à-dire, le moins cher tu vas payer, le moins tu vas avoir de résultats. Et comme on dit en Afrique, moins cher est toujours plus cher. C'est-à-dire, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent, OK, qui vont dire, ouais, vous vendez vos produits et services à tel prix, c'est moins cher ailleurs. OK. C'est-à-dire, la personne qui réfléchit comme ça, déjà, est prédestinée à ne pas avoir de résultats. Je dis ça, pourquoi Parce que quand tu achètes un produit, le prix détermine également ton engagement. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, le prix détermine ton engagement. Donc, le plus tu vas payer cher, le plus tu vas être engagé. Moi, j'ai eu à payer des programmes d'accompagnement, qui m'ont notamment en marketing. C'est-à-dire, j'ai eu à payer des programmes d'accompagnement. Le fait d'avoir payé plus cher ça m'a rendu plus attentif. C'est-à-dire, c'est que je me suis dit, OK, là, j'ai payé un tel montant. Il faut que je sois là à tous les ateliers et appliquer à la lettre ce que cette personne me dit là. Et boum, j'ai mis mes résultats. Et j'ai dit ça pourquoi? Parce que, en fait, le problème de payer des produits peu chers, c'est quoi? C'est que ça ne t'engage pas. Et moi, le premier, j'ai eu à payer des produits peu chers. Et je peux te garantir que voilà, j'ai déjà pris des, des produits, des services. Comme c'était pas cher, je me suis dit, bon, je m'en fous en fait. C'est un peu comme les abonnements. Des fois, tu as des abonnements qui passent tous les mois des Netflix, etc. Alors que peut-être tu ne regardes même pas. Mais tu sais que comme c'est pas cher, tu t'en fous et tu ne prêtes pas attention à ça. Alors que peut-être le même abonnement, si c'était 200 dollars par mois, peut-être que tu regarderais les films à la télé. Mais je dis ça pour quoi? C'est parce que lorsque quelqu'un va payer moins cher, il va se... En fait, tout de suite, il va voir... Et je, je, je parle en termes d'expérience. Hein, la personne qui va peut-être payer 147 dollars, c'est parce que c'est 147 dollars, tu vois, elle ne va pas suivre comme la personne qui a payé 10 000. Et cette personne qui a payé 147 dollars, c'est un problème pour elle de payer 147 dollars parce que ça ne l'aide même pas de payer 147 dollars. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la personne qui paie à 147 dollars va tester une fois, il va dire « Ah, ça ne fonctionne pas, remboursez-moi » ou « Non, c'est une arnaque, etc. » Alors que quelqu'un qui a payé le 10 000 va suivre, c'est-à-dire déjà il va s'engager sur un montant. Donc psychologiquement il va être engagé, il va se dire ok je dois faire en sorte que ça fonctionne. Vous savez que même s'il va sur le terrain, il a un nom parce qu'il a demandé du financement, il a un nom parce qu'il a voulu acheter une propriété et ça n'a pas fonctionné. Il va se dire ok, c'est pas parce qu'on m'a dit non que je vais baisser les bras. Je vais continuer. Pourquoi Parce qu'il faut que je rentabilise le montant que j'ai payé. Donc je continue, on va lui dire un nom, deux non, trois, non, quatre non, C'est très au bout du sixième okay. On qu'on va lui dire oui. Et bam, là, ça va faire la différence par rapport à quelqu'un qui n'a payé que 147 dollars. Pourquoi? Parce que la personne qui a payé 147 dollars, dès le premier obstacle, va se dire, ah, ça n'a pas fonctionné, c'est normal parce que c'était pas cher. Et crois-moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on monte nos prix. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas accompagner tout le monde. On ne veut pas accompagner tout le monde. Avant, on faisait des événements gratuits et c'est pas pour rien que maintenant on fait des événements payants. simplement. Parce qu'on n'a pas envie de travailler avec des personnes qui, à la moindre occasion, vont dire, ah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comment alors qu'on a des dizaines de témoignages sur ma chaîne YouTube et j'en passe sur les différents événements qu'on fait. On partage pas mal de témoignages. Okay? Et c'est ça en fait la mentalité de poste Et moi j'avais ce côté-là assez radin, c'est-à-dire de toujours calculer des... C'est-à-dire de trouver les bons coups, les coupons de réduction, les trucs. Et en fait, tu perds plus de temps en faisant ça. Et moi, il y a un de mes coachs qui m'a dit ça, et je pense que ça a changé ma manière de voir les choses. Il m'a dit, Florian, pour avoir de l'argent, il faut expérimenter le fait d'avoir de l'argent. Pourquoi Parce que ceux qui ont de l'argent ou ceux qui aspirent à avoir de l'argent paient des trucs chers. Qui n'aimerait pas avoir une belle voiture Qui n'aimerait pas avoir une grande maison C'est quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'argent, tellement parce que... La personne qui te dit qu'elle n'aime pas l'argent va te dire qu'elle n'aime pas l'argent parce qu'elle n'est pas capable d'avoir de l'argent. Pourtant, si tu lui dis, écoute, voilà une voiture à 100 000 elle va te dire, je la prends. Voilà une maison à 1 million, elle va te dire, je la prends. Donc, c'est quelqu'un qui se moque à l'humain. Et mon coach à l'époque il m'a dit, écoute, il faut expérimenter, c'est-à-dire, même si tu n'as pas l'argent, pour par exemple aller manger dans un très grand restaurant ou dans un très grand hôtel, va là-bas, tu payes juste un café ou un verre, même si le verre il est à 30 dollars, tu peux sortir 30 dollars pour payer un verre. Mais ça te fait vivre l'expérience comme quelqu'un qui côtoie ce genre d'endroit. Et je te jure, fais juste cet exercice d'aller dans un 5 étoiles et de t'asseoir peut-être une matinée pour travailler et de prendre juste un ou deux verres. Tu vas voir les personnes qui côtoient ce genre d'endroit, tu vas voir comment ces personnes-là s'habillent, comment elles agissent, comment elles... si tu discutes avec ces personnes, tu vas voir comment ces personnes-là réfléchissent. Ok. Le fait également d'expérimenter, ben ça, ça te confond, que ça te met dans une situation d'inconfort où tu vois ce que ça fait de vivre ça. Et des fois, le fait de vivre ça te motive encore plus à avoir ça. Moi avant j'étais quelqu'un de radin, c'est-à-dire que je calculais tout maintenant quand j'arrive au restaurant, je regarde, c'est-à-dire moi je suis juste là pour bien manger, alors qu'avant je me disais non je vais prendre la, tu prends la salade, tu prends le verre d'eau, surtout quand tu invites quelqu'un tu vas te dire ok je vais prendre moins parce que si je suis pas capable de payer c'est chaud. non. Maintenant je paye et je donne un bon pourboire à la personne. Et c'est ça également que tu dois avoir en tant que personne, c'est-à-dire si tu veux recevoir, tu dois également donner. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas pour rien qu'il a, y a des pourboires. Quand tu donnes un pourboire, tu as un bon service. Parce que tu as donné au serveur de quoi. La prochaine fois que tu vas venir, il va te reconnaître. Il va bien te servir. C'est comme ça ça fonctionne dans la vie. Donc, il faut essayer d'avoir cette mentalité de pauvre de toujours te dire. Ok, je réduis tout. Des fois, il faut mettre plus pour expérimenter plus. Et le fait d'expérimenter plus va t'engager plus. Et en étant plus engagé, tu vas avoir les résultats que tu tout simplement. Donc, dis-moi un peu ce que tu as pensé de cette vidéo. Ceci étant, moi, je te dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. On sera toujours ici dans mes bureaux, au centre de Montréal, avant de repartir vers... Vancouver, où j'essaierai de tourner des vidéos également vers les États-Unis et avant de retourner du côté de l'Afrique d'ici quelques mois. Stéphane Dogba, investisseur, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.